la petite maison hantée par une fonction linéaire ou une fonction affine. On verra. Il était une fois une petite maison Au en fait B C D E est un rectangle EDE 6 mètres. Puis, la hauteur de la maison fait 10 mètres. ABC est un triangle isocèle en A. Sa hauteur, c'est X, X mètres. Bien sûr, X est compris. Vous l'avez compris, entre 0 et 10. Entre 0 m et 10 mètres. Voilà. On va exprimer en fonction de X l'air du triangle ABC. L'air du triangle ABC est égal à base fois à hauteur divisé par 2. La base, c'est 6. La hauteur, c'est X. Divisé par 2. 3x divisé par 2, 6x divisé par 2, égale 3x. Bien. On va exprimer en fonction de x l'air du rectangle BCDE. L'air de BCDE. C'est égal. Rectangle a comme formule longueur fois largeur. 6 fois CD, c'est combien CD, 10. C'est 10. Moins X. 10 moins X. Si on développe, 60 moins 6X. On déduit l'expression en fonction de X de l'air totale A de X du domaine A, B, e, D, C. Cette surface devant de la maison. On va additionner 3X et 60 moins 6X. Ce qui donne moins 3x plus 60. Et voilà. Qu'est-ce qu'on trouve ici Vous avez deviné. A de x égale moins 3x plus 60. C'est une fonction affine. L'air de ce domaine, c'est une fonction affine en fonction de la hauteur du grenier, si vous préférez. A chaque hauteur x du grenier, comprise entre 0 et 10, on attache moins 3x plus 60, qui signifie l'air de cette surface. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette fonction bon, On peut la représenter graphiquement, et puis on va trouver diverses valeurs pour lesquelles l'air étant Il est toujours très important d'adapter les unités graphiques sur les deux axes. Sur OX, comme X varie entre 0 et 10, j'ai pris environ 12-13 cm, ce qui me faut 1 cm pour 1. Deuxième cm, troisième jusqu'à 10, les valeurs pour X. Et pour l'axe OY, comme l'air maximale, regardez ici l'ordonnée à l'origine. C'est bien sûr 60. Alors, 60 cm, 12 cm comme échelle sur cet axe. Autrement dit, chaque centimètre sur cet axe, sur ce plan, représente les 5 cm pour l'air. A de 0 égale 60. Et voilà notre premier point. Et puis, A de 10. En remplaçant x par 10, 60 plus moins 3 fois 10 égale 30. Le point de coordonnée 10 est 30 cm. 5, 10, 15, 20, 25, 30. La représentation graphique est donc ce segment de droite. Ce segment de droite, c'est bien sûr le Planas qui relie ces deux points, ils ont le point A et le point B. A de 10 égale 30, et A de 0 égale 60. La représentation graphique est ce segment. On peut estimer sur le graphique la valeur de X pour laquelle, par exemple, A de X égale 45. A de X égale 45. C'est-à-dire, l'air est 45, alors ici, 55, 50, 45. Je trace des pointillés horizontaux. Cette droite horizontale coupe le segment à ce point. Je descends. Et je trouve, comme on dit, l'antécédent de 45 par la fonction A. 2, 3, 4, 5. Donc A de 5 il paraît que c'est égal à 45. Il paraît parce que c'est une lecture graphique, donc approximative. Pareil, quelle est la valeur de X pour, lequel, pour laquelle A de X égale 30 30 est là. 40, 35, 30. Bah, c'est la valeur 10 de tout à l'heure. A de 10 égale 30. Maintenant, quelle est l'image de 8 pour s'amuser, à 2,8, 6, 7, 8, je fais l'inverse. je pars de 8 sur l'abscisse, je monte, je coupe, ah, il y a un point qui n'est pas très clair, entre 35 et 36, peut-être 36, c'est environ 36, à l'œil nu avec cette énorme approximation de notre whiteboard marker. En français, en français, On va retrouver ce résultat par le calcul. A de, x, a de x égale moins 3x plus 60. Première question, c'était quel est l'antécédent de 45 par la fonction a Comment on sait que a de x égale 45 et comment on sait que a de x égale moins 3x plus 60 il résulte que moins 3x plus 60 est égal à 45. Pour le x demandé. On passe 60 à l'autre membre. Moins 3x égale 45 moins 60. C'est-à-dire moins 3x égale moins 15. On divise les deux membres par moins 3. x égale 5. C'est notre estimation. Maintenant, on est sûr que c'est la valeur exacte. L'autre équation... A de x égale 30. Comme A de x égale moins 3x plus 60, on obtient l'équation moins 3x plus 60 égale 30. Bien sûr, cet x-là, c'est un autre x que celui-là qu'on a trouvé tout à l'heure. Moins 3x égale moins 30. x égale 10. A de 10 égale 30. Et pour la dernière, A de 8 égale moins 3 fois 8 plus 60 égale 60 moins 24 égale 36. L'image de 8 par la fonction égale 36. Voilà comment la maison a été hantée par une fonction affine. Et voilà diverses valeurs des antécédents des essais de base pour le calcul d'une fonction affine. On peut s'amuser avec Géogébra. représenter notre petite maison. BC2, c'est le rectangle. ABC, c'est le triangle isocèle. AG, autrement dit le segment L. Donc vous avez ici la longueur pour le moment. Qui varie, ce segment, entre 0 et 10. Le point A d'abscisse 3, 10 le sommet de maisonnette. Si je fais bouger le point C, regardez surtout l'air du polygone, du pentagone. Polygone 50,61. C'est son air. Et la valeur de X, 3,97. Alors, je déplace à partir du début. qui a plus de triangle isocèle reste qu'un rectangle, 6 sur 10, 60, et x égale 0. Chez nous, x est noté par L. Quand x devient de plus en plus grand, l'air du polygone diminue. 47, 45, et voilà, quand x arrive à 10, le polygone a comme air 30. Voilà comment on peut s'amuser avec GeoGebra. Ça ne remplace pas du tout les calculs qu'on vient de faire tout à l'heure. Mais c'est beau. Le grenier diminue, la façade de la maison augmente, les architectes peuvent construire un grenier plus petit et une grande chambre.